Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors voilà, je vous retrouve au potager qui dit non sur cette belle journée de début août. On vient de prendre quelques quelques jours de, de, de vacances. Hein, on est parti euh, on est parti un peu visiter le marais Poitvin pendant une bonne semaine, une semaine pendant laquelle le jardin était un peu livré à lui-même. Il y a eu juste quelques récoltes, voilà, qui ont été réalisées par par les copains, mais c'est à peu près tout. Et bien évidemment, dès qu'on est rentré hier, à peine les valises posées, il a fallu qu'on vienne faire notre petit tour quand même. Le potager nous manquait terriblement. Et euh, on a eu un certain nombre de surprises. Bon, Déjà, effectivement, les gazons fleuris sont euh, en train de décliner hein, de manière tout à fait naturelle. Alors, euh, l'usage veut que l'on procède à la fauche, en quelque sorte, de ces parcelles de gazons fleuris euh, un peu plus tard encore, de manière à ce que tout soit en graines et que ces graines permettent de perpétuer ce gazon euh, l'année prochaine. Mon expérience du paysage euh, m'apprend qu'effectivement c'est pas quand même super efficace et euh, étant donné le peu de, de surface hein, qu'on a réalisé sur ce modèle là, euh, on reprendra de la graine neuve l'année prochaine. Ce sera ce sera d'autant plus fourni j'essaierai quand même de récupérer un peu de un peu de graines de facélie peut-être mais c'est à peu près tout quoi voilà donc il faudra quand même donc qu'on ait ces, ces zones là à nettoyer un petit peu prochainement ça sera ça sera quand même plus attrayant hein. disons une fois qu'il y, qu y a vraiment plus, plus de plus de fleurs on essaiera de nettoyer un peu tout ça euh, à côté de ça j'ai mes structures mes fameuses structures en oiseautiers qui ont été effectivement euh, disons euh, colonisés correctement par euh, par les haricots et là on a eu vraiment des, de grosses surprises hier notamment avec les haricots euh, de la variété blow-heeled hein, euh, donc des haricots euh, qui sont violés et qui, de, qui doivent devenir verts euh, apparemment à la cuisson donc on en a récupéré euh, quelques-uns hier, les, les plus petits d'entre eux puis d'autres deviennent tellement euh, gros qu'on va les garder pour les semences c'est une variété reproductible hein, donc, euh, mais ça c'est l'apparition la, la, la, des, des haricots proprement dit, la mise à graines, s'est réalisée de manière euh, un peu, euh, alors à la fois très rapide, et puis d'une manière un peu, c'est passé un peu inaperçue. Hein, on on s'en était pas rendu compte avant de partir, alors est-ce que ça s'est fait sur ce temps-là Est-ce que ça avait démarré avant et puis on ne l'a pas trop bien vu bon, Je ne sais pas trop dire, mais toujours est-il que là on se retrouve avec des haricots vraiment euh, énormes euh, ce que je vais faire également aujourd'hui c'est donc euh, arracher euh, au moins une de nos deux parcelles de pommes de terre euh, de manière à libérer de la place hein, dans le jardin, puis pouvoir euh, entreprendre d'autres euh, repiquages. Euh, Est-ce que je vous dis là d'emblée, tout de suite, avant de constater le résultat hein, de, de cette plantation, qui était euh, réalisée sans butage, hein, si vous vous souvenez, euh, c'est qu'on ne remettra pas de pommes de terre l'année prochaine, quel que soit le résultat. Hein. Euh, pourquoi ben, Simplement parce que euh, on préfère quand même occuper l'espace le, avec d'autres légumes, j'allais dire plus noble, en tout cas qui nous intéresse davantage quoi voilà mais bon voilà ça va être un petit peu la surprise là. Les, la verdure est en train de faner hein, sur le dessus des, des pommes de terre on va voir un petit peu si cette technique a fonctionné ou pas pour cette année et puis ensuite on va repiquer un certain nombre de choses alors des salades euh, puisque les salades qu'on qu utilisait au printemps ne fonctionnent plus aujourd'hui et puis euh, du chou chinois, euh, des navets, des choses comme ça qu'on va pouvoir euh, repiquer euh, de manière à réinvestir l'espace libéré par ces pommes de terre. Allez, on y va Bon, eh bien, voilà ce que j'obtiens euh, comme pomme de terre, c'est c'est pas terrible, hein, sur euh, 2 mètres euh, et demi au carré, hein. euh, bon voilà, c'est, bon, je sais pas combien il peut y avoir, là, peut-être un petit, euh, un petit 8 kg, je dirais, euh, plus ou moins, c'est pas, ça me semble pas être grand-chose, je crois que la, la baraque à frites euh, du coin n'a pas à s'en faire, euh, on va rester bon client, <rire> voilà. Bon, on va pouvoir réinvestir un peu cet espace avec d'autres choses, c'est très bien. Parce que finalement, euh, bon, j'ai essayé de garder les plus petites d'un côté, les plus belles de l'autre, mais ça ne me semble pas vraiment satisfaisant, en tout cas. Euh, je ne pense pas que la technique soit en cause. D'ailleurs, il n'y a pas de pommes de terre euh, qui ont verdi hein, du tout, hein, malgré le, le fait que je n'ai pas buté. Je pense, euh, en revanche, que la gelée... Euh, dont ont on souffert ces pommes de terre à un moment donné, hein, la gelée qui, qui m'avait causé de gros, de gros dégâts par ailleurs hein, dans la serre notamment. Euh, puis euh, la sécheresse qui s'en est suivie, bon voilà, ça, ça fait quand même deux gros facteurs euh, climatiques, clairement défavorables aux cultures d'une manière générale. Et donc euh, j'ai pas de mal à imaginer que ça, ça ait un peu compromis euh, le développement normal de ces, de ces pommes de terre. Euh, mais bon, de toute façon, on n'aura pas l'occasion de vérifier la technique. Hein, puisque, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, on va renoncer aux pommes de terre sur, sur ce potager au profit de, eh bien d'autres légumes qui nous, qui nous intéressent davantage. Tiens, alors voilà, c'est terminé. Euh, la parcelle est donc euh, réinvestie effectivement euh, par d'autres légumes. Alors, des choux chinois. Euh, là on est vraiment dans la bonne période pour ça. Euh, des choux chinois euh, en mini motte, des salades ici pour lesquelles euh, l'étiquette nous mentionne bien que ces salades sont à euh, semer et repiquer euh, toute l'année. Donc euh, voilà, espérons qu'elles qu se développent correctement. Là elles, ont, elles sont un peu euh, elles ont pris le coup après le repiquage. Euh, Bon, j'espère qu'elles vont se redresser correctement, à suivre. Euh, quelques navets également, choux rouges peut-être en prévision de, de cet hiver. J'aimerais vraiment qu'ils aient le temps de se développer ici, fin d'été et puis cet automne, pour être consommables cet hiver. Il est peut-être un peu tard quand même, on verra bien. Et euh, navets de nouveau, choux, salade, voilà. On est, on est un peu dans, dans ce, ce type de mélange sur cette, sur cette demi-parcelle. Effectivement, quand je vois ça, je me dis que l'espace est beaucoup mieux occupé de cette manière que par des pommes de terre. C'est assez évident. Ah oui, j'ai récolté effectivement quelques quelques betteraves, comme Séverine me l'avait demandé. Vous voyez, elles sont très très belles. Hein. C'est les betteraves, ça c'est la noire plate d'Egypte. Ah, elle est vraiment euh, tout à fait excellente, je vous la recommande vivement. Euh, par ailleurs, bon, je ne... Filme pas chacune des récoltes, hein, on n'en finirait plus, mais sachez qu'on a très très bien réussi avec les échalotes également, pour lesquelles j'ai pris soin d'attendre que les verdures soient fanées, pas comme avec les oignons. Euh, on récolte beaucoup de tomates cerises, euh, en, bon les betteraves évidemment, les côtes de bête, ça marche très bien également, les haricots verts, ça c'est super euh, les, bah regardez, euh, les citrouilles euh, ou potirons euh, deviennent très très beaux euh, eux aussi. D'ailleurs, dans la serre, j'ai fini par euh, décrocher euh, les potirons que j'avais soutenus avec euh, des, des petits paniers suspendus. Ça commençait à plier, sur, euh, ça commençait à faire plier en fait la structure de la serre. Donc, euh, ça prend du poids. Donc, j'ai réussi à les décrocher euh, avec un petit coup de main et puis à les, à leur trouver une petite place par terre. Donc, ils continuent leur développement sous la serre. Voilà. Euh, enfin voilà, hein, c'est pas mal de récoltes là, entre deux, les tomates sous la serre également même si euh, je vous en reparlerai probablement mais je, je pense quand même que l'année prochaine il faudra que je me résolve à tailler un tout petit peu parce que j'ai vraiment pas suffisamment de place pour me permettre de les laisser dans leur développement euh, naturel hein, les, les gourmands du, de la base euh, du plan se développent euh, très loin à l'horizontale et euh, ça commence à être sérieusement fouillé tout ça. J'ai pas de problème de, de maladie, rien de ce genre pour le moment. Il euh, y a beaucoup de fruits, mais c'est vraiment pas simple à récolter quoi. Voilà. Bon, on en reparlera euh, en temps voulu, mais je pense vraiment que l'année prochaine, j'essaierai peut-être de, euh, disons, d'ajuster un petit peu ma pratique euh, au sujet de, au sujet de la serre. Euh, les concombres qu'on a, qu a récolté aussi en abondance par exemple euh, se développent aussi bien dehors que, que sous la serre donc euh, je pense que l'année prochaine il ne sera pas utile de, de planter du concombre sous la, sous la serre autant libérer la place pour d'autres plantes voilà voilà, un petit peu pour ce, ce qu'il en est ici euh, début août, euh, enfin presque mi-août euh, je vous précise également que bien entendu, je vais euh, laisser ces plantes se développer un petit peu là, se, enfin, se, se retaper suite au repiquage, et euh, je reviendrai disposer du foin hein, euh, entre les lignes de manière à, à réobtenir un paillage voisin de celui que j'ai sur les sur les autres cultures, même si ça ne sera jamais la même chose qu'un paillage de foin déposé en hiver dernier et qui a eu le temps de se rasseoir avec les avec les intempéries ça sera sensiblement différent mais néanmoins il y aura bien un paillage là entre chacune de ces lignes je, je préfère quand même que les notamment les salades là, se redressent un peu avant, avant de procéder simplement Eh bien c'est tout pour aujourd'hui donc euh, merci de m'avoir suivi et puis je vous retrouve très bientôt au potager qui dit non ciao ciao